La dynamique pour la transition politique et pacifique au Gabon est officiellement en marche. Ce 28 janvier 2023, les personnalités membres de cette plateforme ont signé le Code de bonne conduite qui régit le fonctionnement de ce mouvement qui a pour but le changement à la tête de l'État. Laurent Angomesui, le précurseur de ce mouvement qui gagne du terrain, continue de dénoncer les conditions de vie des Gabonais accablés par les difficultés au quotidien. La transition politique est l'alternative, selon l'homme qui a saisi l'occasion pour expliquer son déroulement, qu'il a axé en trois étapes. Mes chers compatriotes, pour sortir de l'impasse actuelle, la dynamique pour la transition politique pacifique au Gabon propose une transition politique pacifique dont le process est le suivant concertation, transition. Élection, avant toute élection politique au Ghana. Cette transition politique concertée pourrait être séquencée selon les étapes suivantes. Organisation d'une concertation nationale inclusive devant définir les contours et le contenu de la transition politique. La mise en place d'une période de transition politique qui devra durer entre 18. 24 voire 36 mois. La mise en place d'un exécutif de la transition, le président de la transition, le Premier ministre et le gouvernement pour la transition. La dynamique pour la transition politique et pacifique au Gabon n'est pas un regroupement politique, a précisé Laurent Angomesui. Mesdames et messieurs du haut de cette tribune, je voudrais d'emblée préciser, marteler et rassurer que la DTTPG n'est pas une plateforme politique mais un cadre de concertation, de réflexion, de mutualisation des intelligences et d'engagement à la vision de la transition politique pacifique au Gabon. Les personnalités signataires du Code de bonne conduite et la charte voient en cet acte un signal fort. Tenons à féliciter le Rassemblement pour le Gabon qui a pris l'initiative de cette dynamique et tous les partis euh, comme. Tous les leaders comme le colonel Makita à mes côtés qui se sont joints à cette dynamique pour proposer quelque chose de nouveau au Gabonais. Quitte à ce que le législateur prenne ses responsabilités, mais je pense que c'est une royale épée de Damoclès qui devrait aider les gouvernants de ce pays pour comprendre qu'il est temps d'organiser une élection réellement apaisée juste et transparente en République gabonaise. À noter également la forte présence des Gabonais qui se sont rendus au siège du Rassemblement pour le Gabon signer la pétition en vue de la transition politique et pacifique au Gabon.